Bonjour, avant de démarrer, je voulais vous dire à quel point je suis satisfait d'être candidat suppléant au titre de Brest Nouvelle Citoyenneté aux côtés de Nathalie Chaline sur la circonscription de Brest Centre, Brest 2. Je voulais aujourd'hui vous parler d'agriculture et surtout vous dire oui, une autre agriculture est possible et d'ailleurs cette autre agriculture est déjà en, en mouvement. Cette autre agriculture, qu'est-ce que c'est C'est une agriculture nécessairement de proximité, qui renoue avec la question alimentaire, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, ce que l'on met et ce que l'on nous propose tous les jours dans nos assiettes et dans l'assiette de nos enfants, une agriculture de saison, une agriculture respectueuse de son environnement, respectueuse de ses sols, respectueuse de son eau, respectueuse de notre air, et une agriculture également attentive aux conditions sociales. Le modèle agricole que l'on connaît depuis maintenant de trop nombreuses années a fait beaucoup et continue à faire beaucoup de dégâts sociaux. Les premières victimes en sont les agriculteurs, avec un taux de suicide inacceptable, un taux de maladies professionnelles liées notamment aux pesticides inacceptable, et évidemment, tout cela se retrouve dans nos assiettes.